Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne, les astres 10 c'est moi Zena. Et voici les prévisions du bélier pour le mois d'avril 2020. Voici les emplacements des planètes durant le mois d'avril. Donc, la première semaine, voire les premiers dix jours du mois d'avril seront très difficiles, et euh, très lourd aussi. Le mois commence avec trois conjonctions lourdes, avec euh, la conjonction de Mars et Saturne dans le Verseau, Jupiter et Pluton dans le Capricorne, et Mercure et Neptune dans les Poissons. En général,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 Quelqu'un d'autre soudain prendra leur place. Vous, chers béliers, serez parmi les personnes les plus affectées par ces conjonctions. La conjonction la plus lourde pour vous, c'est la conjonction entre votre gouverneur Mars et Saturne dans votre onzième maison dans le Verseau. La onzième maison, c'est la maison des revenus, des désirs, des souhaits et des connaissances. Connaissances, je parle soit des amis, euh, des collègues, des membres de famille aussi pourraient euh, faire partie de cette maison. Une autre conjonction assez lourde est dans votre dixième maison entre Pluton et Jupiter. La dixième maison, c'est votre maison de profession de votre image publique, d'ambition professionnelle aussi. Du, donc, durant les premiers euh, dix jours, vous êtes incité à être très patient, très logique, très objectif dans toutes vos démarches, dans toutes vos actions, toutes vos approches avec les autres. Restez à l'écart des confrontations dont les raisons Serait plutôt des réactions sur des préjugés quelconques qui pourraient par la suite euh, vous mettre dans l'embarras ou bien vous faire perdre soit une relation ou même une, pose, une position professionnelle. Mercure conjoint à Neptune dans votre douzième maison va vous faire voir les choses à l'encontre de qu'elles le sont vraiment. Donc, ne prenez pas tout ce qui se passe comme étant une conspiration contre vous. Patientez jusqu'à ce que ces conjonctions finissent. Patientez que les choses deviendront plus claires. Ça va être à partir de 7 avril, quand la pleine lune va avoir lieu. Les conjonctions sont toujours là. Mais la pleine lune va avoir lieu dans votre septième maison. Avec cette pleine lune, les choses commencent à devenir plus claires pour vous. Et cette pleine lune pourrait vous mettre dans une confrontation avec soit un partenaire d'affaires ou bien un partenaire prof... personnel. Et cette confrontation sera une raison pour un changement important, voire radical dans votre vie. Qui serait fort probablement lié à votre vie professionnelle donc cher bélier vous êtes incité à être très patient dans toutes vos actions surtout si vous étiez une image publique ou un leader d'un groupe les autres vont vous observer de très près et certains pourraient attendre euh, pourrait attendre n'importe quelle gaffe de votre part pour la signaler sans hésitation. Cette partie du mois, la première partie, va vous inciter à faire des changements au niveau de vos relations. Vous pourriez mettre en question beaucoup de vos relations et songer à vous faire des connaissances qui seraient beaucoup plus bénéfiques ou bien dignes, beaucoup plus digne de votre confiance. Le 11 avril, Mercure entre dans votre signe et les choses seront beaucoup plus claires pour vous et votre intellect et votre esprit seront plus structurés, structurés et plus organisés. Vous allez pouvoir structurer et bien établir vos finances, vos budgets, vos revenus, vos stratégies pour améliorer vos revenus, votre travail en général si vous travaillez présentement, ou même structurer les tâches qui s'accumulaient euh, pendant euh, une période du temps, durant la dernière période, quand Mercure était dans votre douzième maison. Par contre, à partir de maintenant, vous devez vous attendre à des surprises qui pourraient être bonnes ou mauvaises. Donc, vous aurez des surprises des deux genres. Vous pourriez perdre des revenus et gagner des revenus de notre part. Et cela, peut-être je parle des revenus ça se peut peut-être gagner une relation avoir une nouvelle connaissance dans votre vie mais perdre une autre aussi de l'autre part donc vous êtes comme comme si vous allez avoir un échange de quelque chose qui va affecter un, un, un changement radical dans votre vie Donc ça, cela va continuer jusqu'à la production de la nouvelle lune qui sera conjointe à Uranus dans votre deuxième maison. Donc la nouvelle lune aura lieu dans votre deuxième maison et vous pourriez vous trouver dans la nécessité de faire un échange quelconque comme je vous ai dit tantôt dans votre vie. Euh, ça se peut aussi que, que cet échange soit une transaction commerciale qui pourrait euh, renverser, renverser euh, une partie importante dans votre vie. Cet échange pourrait être un changement de métier, un changement de profession ou même peut-être un changement d'un produit. Si vous, par exemple vous, euh, vous avez euh, un, un ou euh, une usine qui produisait un tel produit, vous pourriez changer le genre de produit que vous produisez dans cette même usine. Donc, il y aura quelque chose qui va, faire, euh, qui va causer un changement très important dans votre vie, qui va arriver euh, fort probablement à partir du mois d'avril, mais qui pourrait aussi arriver durant les prochains mois parce que la euh, conjonction entre Jupiter et Pluton va durer euh, sur les prochains mois cette conjonction est lourde parce que elle va causer une grande grande transformation pour chacun ça va concerner un certain aspect de notre vie pour vous chers bélier elle est dans votre maison de profession donc c'est cette conjonction qui va euh, qui va faire ce grand changement dans nos vies à partir de maintenant donc euh, ça c'est en général pour le mois d'avril euh, pour les déplacements de la, de, du soleil euh, dans votre euh, deuxième maison et aussi euh, concernant le déplacement de mercure dans votre signe à vous ça on va en parler en détail dans les prévisions hebdomadaires donc euh, une fois que ça va arriver on va en parler en détail ça c'est en général pour le mois d'avril. Je vous demande, chers bélier d'être très, très patient, euh, très logique, très objectif dans toutes vos démarches, toutes vos actions. Ne réagissez pas d'une manière impulsive, on vous observe. Euh, donc, euh, restez euh, sains et saufs. Et euh, je sollicite votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous, activez les notifications, aimez, commentez et partagez s'il vous plaît. Euh, je vous embrasse tous, un à la fois. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.